Wilfried, en apprenant la mort d'un père qu'il n'a pas connu, veut lui offrir une sépulture digne de lui. En trois épisodes, le collectif du Prélude présente le texte de Wajdi Mouawad et partage la scène avec un public conquis. Je veux bien essayer de dire un peu, comme vous dites, qui je suis. Euh, non, même si un peu, euh, je sais pas. Et qu'importe la quantité, puisque un peu ou beaucoup, ça va être lourd Alors, pour commencer par une vérité, mettons que je m'appelle Wilfried. et que je suis très pressé, à cause des lois de la nature qui vont attaquer de tous bords, de tous côtés. Je peux vous dire aussi que cette histoire, si histoire il y a, a commencé il y a trois jours, de façon euh, remarquable. J'étais au lit avec une déesse, hein, dont le nom m'échappe, Athéna ou Elena, et ça n'a pas d'importance, hein, d'autant qu'elle ne se souvenait pas plus du mien. Hein. On baisait, ce spectacle, c'est Littoral de Ouajdi Mouawad et nous, nous avons choisi de, de le mettre en rue en trois épisodes, un peu à la manière d'une série euh, sur lequel euh, donc, un épisode nous amène à l'autre puis au troisième et on, on a mis en forme un petit peu ce qui se joue dans le fond, à savoir le travail de la mémoire et qu'est-ce qu'on fait de nos passés, euh, qu'est-ce qu'on fait de nos héritages et comment on compose collectivement pour trouver une issue à ce qui nous précède. De gaz. Il est tôt pour ce genre de choses, mais avant de vous donner le moindre détail, il vous faut reconnaître le corps. Vous êtes le fils, n'est-ce pas Vous lui ressemblez beaucoup. Vous connaissiez mon père C'est moi qui ai pratiqué l'autopsie. Vous lui ressemblez. Venez. Venez. Littoral, c'est une, une histoire de famille, c'est l'histoire de Wilfried qui cherche à enterrer son père et finalement ça devient un peu le père symbolique, le père de tout le monde, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de nos héritages et de, du, du poids de notre histoire commune. On est euh, huit comédiens en plateau et puis il y a un technicien qui nous accompagne, euh, mais c'était aussi une aventure qu'on voulait collective et nombreuse, nombreux. On, on avait très envie de sortir euh, de tous les événements qu'on avait pu avoir euh, dernièrement, d'un temps long où on va pouvoir s'installer à plusieurs dans l'espace public, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait défendre, se dire que on va récupérer, grignoter ce, ce terrain-là et de se dire que ça va durer longtemps. On va prendre du temps pour raconter nos histoires, pour rencontrer le public. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup avec le prélude, justement de se dire que ça va dépasser le temps de la représentation. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là en ce moment à Aurillac. C'est de, voilà, on boit un coup ensemble. Pendant les entre-épisodes, on fait le point sur qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a envie de garder collectivement de, de nos mémoires, de, de ce spectacle-là. Et c'est au final ce qui se passe ici. C'est sûr, vous, vous êtes plongé à longueur d'année dans du jus de cadavre, mais... Mais moi, savoir que mon père est là, tout nu, bah, je ne suis pas capable. J'ai embaumé le mien, vous savez. C'est dégueulasse. Vous allez voir. Votre père n'est pas là. Les yeux sont vides, les joues creuses, l'âme absente. Ce n'est pas normal de lever un voile pour dire c'est le cadavre de mon père. Je sais que c'est lui. J'ai pas besoin de lever le voile. Je sais que c'est lui. Mon père... C'est mon père, ah, c'est un ici. Je vais vous raccompagner. Oui, je voudrais rester un moment seul avec lui. Ah j'ai pas le droit. Oh, bah, je le mangerai pas, vous pouvez me faire confiance. Je suis désolé. Vous ne m'empêcherez pas de rester seul avec le cadavre de mon père. Je vais vous demander de sortir immédiatement. Ah, jamais Je vous ferai sortir de force Alors, Aucune porte ne me fera sortir, car j'ai comme arme une amitié invincible Ah euh, ouais, bah, j'aimerais bien voir ça Ah bah il y a quand même Cheval respire est là J'ai accouru dès que j'ai entendu ton appel mon père est mort, chevaleresse Guiromélan. C'est une chose que tout bon père doit faire avant son fils. Dans cette épopée qu'on a voulu euh, profondément optimiste et joyeuse, on a choisi donc de fragmenter l'histoire en trois épisodes, dans trois lieux différents euh, de la ville. Ici à Aurillac, nous avons décidé de le faire dans ce collège, le collège de la Jordane. Donc dans les trois cours du collège, il y a trois scénographies qui se déploient pour chacun des épisodes. Euh, le public est amené à la fin du premier épisode à aller sur le lieu du deuxième puis sur le lieu du troisième c'est une itinérance qui ici est euh, plus réduite, mais qui se vit quand même avec des moments informels. On voulait aussi explorer qu'est-ce que c'était que l'entracte quelque part au, au, dans l'espace public, quelque chose qui n'existe pas, ce temps informel où la fiction euh, euh, s'amoindrit et, euh, et puis les comédiens, comédiennes, interprètes réapparaissent, la rencontre se fait avec le public et ça nous permet aussi de euh, redonner euh, une vie, un souffle euh, différemment que celui que permet la fiction. Oh <laughs> Pour nous, c'est un moyen d'accorder un peu le fond et la forme, en fait. C'est de se dire que Wilfried cherche un lieu pour enterrer son père et pour faire résonner son histoire. Et c'est exactement ce qu'on cherche avec le public, en fait. On va chercher le lieu pour poursuivre l'histoire, pour poursuivre le, le meilleur endroit, pour faire entendre les mots de Wajid Mouawad. C'est un texte qui n'a jamais été joué en extérieur, de même que lui-même n'a jamais encore été joué en théâtre de rue. Et c'est un truc vraiment qu'on défend, de se dire que du texte en rue, on peut le faire entendre, on peut le faire écouter, les mots peuvent résonner et justement quand le, le fond et la forme et avec le public ont on, cette harmonie ensemble, bah, ça fait ce spectacle et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au, au Festival de Aujourd'hui la guerre est terminée et vous me dites encore, ne chante pas, ne parle pas, ne reste pas, tais-toi Le suppléant pour qu'il lui remette la dépouille de son fils, ah, Hector jeunes, Dans ton cul, mon fils, Formidable, délicieux Et vous, les jeunes, ça se passe comment chez vous Par devant, par derrière, à l'endroit, à l'envers Nous reviendrons demain, monsieur, quand vous aurez fini oh, Non, non, Non, non, non non, Tu vas rester, tu vas nous chanter une petite chanson Je ne suis pas venu pour chanter. en Bretagne jouer littoral juste après le, le festival et puis après on a une, une série en région parisienne du côté de Malakoff, de Bagneux, de Colombes et sur le plateau de Saclay.